L'Université bordeaux Montaigne accueille près de 17 500 étudiantes et étudiants et 1200 membres du personnel. Chaque jour, de nombreuses personnes ont à cœur de proposer un environnement sécurisant qui favorise le bien-être, que ce soit pour étudier, travailler, enseigner, faire du sport ou participer à des activités culturelles et associatives. Au sein de notre établissement, la direction du patrimoine immobilier et logistique a pour objectif d'assurer la maintenance immobilière, d'entretenir les abords et les locaux de l'université, de gérer le mobilier et d'assurer un accueil de qualité. Les membres de ce service sont divisés en différents pôles. L'administration et les finances, la maîtrise d'ouvrages, grands projets et prospectives immobilières, la maintenance et l'entretien des infrastructures. Cela inclut la gestion énergétique et les installations techniques, la logistique, le nettoyage, ainsi que la sûreté. Ces missions sont assurées quotidiennement par plus de 30 personnes. Chadé-Poré, qui s'occupe de l'accueil et de la logistique du patrimoine immobilier, nous présente en quelques mots ces missions. Alors je travaille à l'accueil de la Dépile, donc euh, je m'occupe de hyperplanning, donc euh, sur les amphithéâtres, je suis en charge des amphithéâtres, à valider les réservations, ensuite euh, RITA, donc euh, il y a RITA Logistique, euh, RITA Clé, RITA Travaux, Installation Technique et Événements maintenant, ensuite euh, je suis en charge bah, de l'accueil téléphonique, et, euh, en, enfin en présentiel, l'accueil des... Euh des usagers. Et je m'occupe aussi un peu de, de tout. Vraiment, c'est ce que j'aime dans mon métier parce que c'est très varié. Donc, je peux autant m'occuper d'un manque, enfin, d'une fuite d'eau à une réservation, enfin, valider un amphithéâtre. Donc, c'est très varié. C'est ce que j'aime. Mais sur le campus, d'autres services concourent au bien-être de notre communauté. Il y a la prévention, hygiène, sécurité, environnement. Ce service participe à la mise en œuvre de la politique de prévention dans notre établissement grâce aux interventions de dizaines de sauveteurs secouristes du travail, de chargés d'évacuation et une équipe de services de sécurité incendie et d'assistance à la personne. Jonathan Gauthier est le responsable de la sécurité incendie. Il nous parle de ses missions plus en détail. Et mon travail bah, consiste à intervenir en cas d'incendie, faire du suivi sur tout ce qui est prévention, sécurité environnement sur tout ce qui est assistance à personne donc tout ce qui est victime et ainsi de suite et puis ensuite il y a toute cette partie de suivi des registres de sécurité, des commissions de sécurité des rondes réglementaires pour faire le contrôle des différents matériels de sécurité incendie voilà. Au sein de l'université une infirmière et une assistante sociale accompagnent les étudiantes et étudiants et le personnel dans les aléas de la vie, que ce soit pour des problématiques médicales, psychologiques ou administratives. Julie Lessio, qui travaille principalement avec les personnels de l'université, présente l'étendue de son périmètre d'action. Euh, ils peuvent me contacter également sur des questions de vie familiale quand ils font face à un événement de vie, un deuil, une séparation, des difficultés avec les enfants, euh, ou l'arrivée d'un enfant, parce que c'est pas toujours triste. <rire> euh, donc euh, par rapport aux conseils sur les, les orientations ou des droits qu'ils peuvent ouvrir euh, à la suite de l'événement qui vient euh, changer leur, leur vie. Euh, ils peuvent me contacter s'ils ont des questions concernant leurs droits sociaux, sécurité sociale, CAF, mutuelle, etc., assurance, euh, voilà. Au niveau des étudiants, euh, il faut savoir que les stagiaires du diplôme d'accès aux études universitaires n'ont pas accès au service social du CRUS, parce qu'ils ne sont pas considérés comme étudiants. C'est pour ça qu'on m'a proposé de pouvoir les accompagner. Donc mon accompagnement il est un peu plus limité, parce qu'ils sont dans le droit commun que n'importe quel individu a à l'extérieur de l'université. Donc, mon rôle, c'est essentiellement du soutien financier quand il y a besoin et puis de l'orientation dans des services sociaux extérieurs. Mais ça peut m'arriver de faire des demandes d'APL avec eux. C'est vraiment du cas par cas. Euh, tout ce que je peux mettre en œuvre, je, je, je le mets en place. Quoi. Et pour les étudiants qui font partie du du plein, ce sont des étudiants demandeurs d'asile ou réfugiés. Donc, en fonction de ces deux statuts, ils n'ont pas les mêmes droits en France. Donc, pour les réfugiés, ils sont un peu dans le droit commun. Donc, on essaie d'ouvrir l'intégralité des droits. Pour les demandeurs d'asile, malheureusement, il y a très peu de droits. Donc, on fait du soutien financier. Ça peut m'arriver de faire des rapports aux avocats pour des demandes de titres de séjour. On est toujours, de toute façon, mon métier, de manière générale, c'est du bricolage. Il y a les dispositifs qui existent, il y a les situations des personnes que je rencontre. Et c'est rare quand une personne rentre dans les cases. Donc, généralement, on pousse les parois des cases comme on peut pour essayer sur mesure de proposer un accompagnement euh, adapté et euh, de qualité. De plus, de nombreux dispositifs d'information et de prévention sont organisés par nos personnels, comme les distributions de protection hygiénique pour lutter contre la précarité menstruelle et la course solidaire Sophie Bucco avec Octobre Rose pour sensibiliser au cancer du sein. Toutes ces personnes, tous ces services ont un objectif commun. Le bien-être de la communauté universitaire en accompagnant le passage de chacun et chacune sur nos campus.